Lundi, la lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison. Des décisions doivent être prises à propos de vos revenus ou d'une dépense importante à faire. Vous exécutez vos tâches avec beaucoup d'aisance et tout sera facile pour vous. Donc une période très productive durant laquelle vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Un peu de stress pourrait s'imposer, mais euh, rien de grave.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 Fantastique pour vous. Je parle de dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi à M pour l'Europe, la lune sera dans le bélier. Les plus chanceux seront les béliers, vous, chers Sagittaires, et les lions. Donc, ça va être... La lune va être dans votre cinquième maison. Des opportunités passionnantes s'ouvriront, pourraient s'ouvrir devant vous et vous, vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude. Vous pouvez maintenant vous détendre et écouter davantage votre instinct.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 Durant cette semaine, ou la semaine et la semaine prochaine, donc vous avez deux semaines après la. Euh l'éclipse lunaire qui a eu lieu dans votre signe, vous aurez, vous aurez ces deux semaines, ou durant ces deux semaines, vous allez ravoir des relations de votre passé, des relations qui, que vous aviez il y a à peu près 8 à 10 ans, qui pourraient refaire surface et que vous pourriez avoir à réévaluer pour décider si vous continuez ou bien si vous pourriez les avoir d'une de nouveau dans votre vie. Donc, vous aurez quelques travails à faire au niveau de la réévaluation de certaines relations. Ces relations pourraient être des relations d'amitié ou des relations amoureuses ou bien des relations professionnelles.